Bizouarn, euh, je suis Philippe Bizouarn, je suis médecin anesthésiste réanimateur en chirurgie cardiaque depuis 30 ans euh, au CHU de Nantes. Donc, je suis un vieux militant de l'hôpital public puisque ça fait 40 ans que je travaille dans l'hôpital public. Donc, où j'ai vu un certain nombre de euh, dégradations euh, de conditions de travail. Euh, je fais partie euh, pour cette occasion euh, d'un collectif qui s'appelle le collectif Interhôpitaux, euh, qui est monté il y a une deuxième, douze, deux ans à peu près à la suite euh, de euh, la fondation du collectif Interurgence, donc un ensemble de professionnels euh, plutôt euh, multidisciplinaires, euh, médecins, euh, infirmiers, aides-soignants qui essaie de construire une réflexion autour de la défense de l'hôpital public depuis déjà de nombreuses années, mais qui, au sein de ce collectif, a mis en place un certain nombre de réflexions plus formalisées pour essayer de comprendre la gouvernance, essayer de comprendre le mode de financement des hôpitaux, pour essayer de comprendre le manque de personnel à l'hôpital. Clairement euh, et naturellement, euh, l'atelier de refondation de l'hôpital a fait appel à ces collectifs, dont le collectif interhôpital. et euh, mon intérêt se poursuit à l'intérieur de cette réflexion qui, est, euh, qui dépasse effectivement euh, la réflexion du collectif interhôpital, qui permet des rencontres euh, qui sont euh, souvent très enrichissantes. Et euh, donc, à euh, la suite de l'atelier de Montreuil, où, euh, auquel, auquel j'ai participé également, naturellement, on a travaillé ensemble avec Fabien Orsi notamment autour d'un livre et euh, de euh, la fondation de cette fondation euh, pour l'hôpital public, euh, voilà, donc, dont je fais partie, dont je suis un membre euh, euh, plus ou moins actif. Plus actif que plus, que moins, pardon, mais euh, voilà, dont je suis un membre. Question difficile au final, parce que euh, euh, le métier de réanimateur est un métier au plus près des patients, au sein d'une équipe euh, très soudée. Euh, et naturellement, je pourrais dire que finalement, pas grand-chose a changé. Euh, curieusement, euh, au bout de 30 ans, euh, dans l'ensemble de l'hôpital, euh, on sent quand même qu'il y a eu... Euh, une perte, en tout cas, euh, qu'on dira pouvoir, hein, de, des services, euh, des soignants, qui n'en avaient déjà probablement pas beaucoup quand même, mais en tout cas, euh, euh, un, une perte de l'écoute euh, dans euh, nos problématiques quotidiennes auprès des administrations, et ça clairement, euh, on a vu ça avec une, une injonction à la performance, une injonction à faire toujours plus qui euh, commence à gangréner un peu nos esprits. Curieusement, les esprits des plus anciens probablement, parce que les, les plus jeunes sont là pour apprendre le métier et ont probablement une distance critique qui reste faible à mon sens. Mais en tout cas, cette distanciation des pouvoirs décisionnels était claire et cette, cette volonté de performer, moi en réanimation de chirurgie cardiaque, c'est clair et net que cette volonté-là est très importante sachant que l'hôpital de Nantes, on est euh, euh, la seule structure de la région euh, publique, il n'y a aucune pri clinique privée de chirurgie cardiaque dans la région, donc on, on est euh, finalement les seuls à gérer plusieurs millions d'habitants euh, avec des durées d'attente et des délais d'attente, et donc des injonctions des autorités pour, euh, pour aller plus vite et pour répondre aux besoins de la population, ce qu'on essaye de faire en fait. Hein. Mais avec, moins de avec des moyens probablement euh, importants, mais encore insu totalement insuffisants. Euh, donc, pour l'hôpital en général, c'est sûr que ce mal-être, notamment des soignants, peut-être a été de plus en plus important, augmente probablement de plus en plus. Et on voit bien que cette fuite de soignants est quelque chose d'assez nouveau finalement. J'aime à dire auprès des jeunes et auprès des, euh, des membres du, des collectifs notamment que peut-être euh, qu'avec l'âge et peut-être avec euh, une acuité visuelle plus importante, on est plus attentionné aux problématiques actuelles euh, et que peut-être il y a 30 ans, il y avait ces mêmes euh, problématiques que j'ai oubliées finalement parce que j'étais là pour apprendre mon métier et je me méfie en fait de c'était mieux avant, toujours, toujours. Bon, c'est toujours difficile de répondre à ces questions-là, c'est clair. Hein. Moi, j'ai une vision hospitalo-centrée, très technico-centrée, mais j'essaye je, avec l'âge aussi de prendre une distance. Les collectifs nous permettent d'entendre de, les, les, les autres. À Nantes, on avait, c'est vrai, au cours des municipales de l'année dernière, organisé avec un des membres du collectif Interurgence une, un débat entre les futurs candidats des, des maires. On a eu à cette occasion l'occasion de rencontrer effectivement des professionnels qui eux, se bagarrent tous les jours avec le manque de moyens. Clairement, je... clairement, euh, non pas que théoriquement, hein, par les lectures, mais euh, on voit que. On voit quand même que l'accès aux soins est devenu compliqué, que le renoncement aux soins est compliqué. Dans une ville comme Nantes, par exemple, où beaucoup de gens viennent, des migrants par exemple, on a ce sentiment que malgré les moyens qu'on a et les efforts qu'on déploie, on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Euh, les médecins généralistes, certains sont en souffrance. Euh, euh, on a réfléchi sur des structures euh, de santé euh, multidisciplinaires. On sent qu'il faut faire plus pour euh, accueillir une population qui est grandissante hein, dans l'ouest de la France. Je rappelle qu'à Nantes, c'est 10% d'augmentation tous les ans de la population. Donc euh, on sent quand même que cet accès euh, et ce renoncement euh, augmentent, que nos territoires... Euh, euh, périphériques éloignés euh, ont des moyens faibles parce que nous on reçoit des patients de ces, de ces hôpitaux périphériques qui sont dans des états dégradés terribles, qui ont renoncé à leurs soins éventuellement, qui ont, qu ont une prise en charge qui est probablement dégradée. Je répète encore une fois peut-être qu'on est beaucoup plus euh, attentionné à cette problématique. Hein, les territoires euh, profonds dans les départements ont toujours eu, été les, derniers, euh, les dernières routes de, de, du carrosse, mais il euh, y a y, ce qui change, c'est la parole, c'est ça que j'aimerais dire. J'aimerais qu'on réfléchisse sur effectivement euh, une organisation euh, globale dans un monde idéal, une sorte de démocratie où l'ensemble des citoyens, euh, euh, le mot usager j'en ai horreur, euh, l'ensemble des citoyens euh, d'une population particulière, euh, d'une communauté particulière pourrait euh, euh, de se, se regrouper euh, et réfléchir sur euh, qu'est-ce que ça serait euh, une meilleure santé dans, dans ma communauté, euh, c'est ça que ça m'inspire. Le commun à l'hôpital, c'est compliqué. Chaque service euh, est juste un peu en concurrence. Et donc ça effectivement, cette, cette réflexion sur euh, cette mise en concurrence, notamment par les lois euh, récentes, hein, de l'hôpital, de, de, de l'HPST par exemple, hein, cette mise en concurrence de services euh, à l'intérieur d'un même hôpital pour avoir les meilleurs budgets ou avec les cliniques commerciales euh, est pour moi totalement délétère. Et, cette réflexion sur les communs pourrait effectivement peut-être réaméliorer et puis mettre à la poubelle cette, cette, cette volonté, cette nécessité de concurrence idiote selon des principes qu'on qu connaît tous, le néolibéralisme, économique en tout cas. En tout cas, le, le, le mot de commun m'inspire le fait que l'économisme n'est pas au cœur de la réflexion sur la santé, je n'en ne je, je, je, je doute pas, ça, par contre. Non, là, c'est... Hélas, mon pauvre, je, je suis bien incapable de savoir ce qu'il faut faire. Les ateliers sont là aussi pour euh, force de proposition. C'est clair qu'au collectif interhôpital, on, nous, on, on revendique, hein, c'est vrai, la place euh, de la proximité. Et ça, c'est euh, le propre, je pense, de la réflexion sur le commun, du local. C'est-à-dire d'un service qui pourrait être autonome ou au moins euh, avoir une, un peu plus euh, prise de décision euh, dans les choix euh, thérapeutiques, mais ça on les a déjà, ou au moins dans une ré, la réorganisation du service, euh, dans euh, euh, la diminution des injonctions par les autorités supérieures qui nous obligent à, à faire toujours, toujours plus avec moins. Euh, dans un hôpital où il y a 10 000 agents qui travaillent, la réflexion sur le commun, pour moi, est compliquée. Euh, euh, comment faire euh, Est-ce que euh, les hiérarchies doivent s'effriter se, C'est sûr, ça, on ne peut pas faire autrement. Une sorte de pluricentre de décision me paraît, euh, de, me paraît indispensable. Et ça, c'est les économistes du commun qui, euh, qui, qui nous le disent, ça. Hein euh, voilà, c'est ce ça m'inspire, en tout cas, cette réflexion sur le, sur le commun. Sans aller au-delà euh, de voilà d'une euh, réflexion plus profonde politique. Merci. Oh.